Bientôt la fin du calvaire pour les populations vivant au quartier Paris et Bel Air, séparés par la rivière Chaba, à Lébomba dans la province de l'Angounier. Depuis quelques jours, les jeunes rassembleurs, réunis autour de guy Martial Madungou, procèdent de travaux de construction d'une passerelle avec des matériaux durables. Ici, l'idée est de permettre aux habitants des deux rives de faire la traversée en toute sécurité, surtout en cette période de pluie. population de ce quartier, de ces deux quartiers, ont longtemps eu du mal à traverser cette rivière en saison de pluie, ils utilisaient un bois, ils utilisent un bois, un pont en bois qui, ma foi, lorsqu'il pleut, il glisse et ceux qui ont la malchance se retrouvent dans la rivière. Il y a parfois des enfants qui euh, trébuchent et se retrouvent dans la rivière avec leurs cailloux, Parce que cette même rivière donne au lycée. Donc il y a des enseignants qui habitent la ville, il y a des enfants, des élèves qui habitent la ville, qui pour aller au lycée empruntent ce raccourci, euh, cette ruelle qui, euh, pour la traverser, on doit emprunter un pont. Donc, euh, nous avons décidé de penser à ces populations-là. Nous avons décidé de placer, de construire quelque chose de moderne. Et J'entends pas quelque chose de moderne, une passerelle. Matériaux en main, le chantier avance à un rythme remarquable. Ces jeunes de l'Ebamba, membres du Rassemblement pour le Gabon, sont déterminés à contribuer à l'amélioration de leur environnement, de vie. Aujourd'hui, nous sommes arrivés, porter les poteaux, Faire sortir ces poteaux de terre ou de l'eau, étant donné que les pluies approchent, il sera difficile de faire les travaux lorsque les pluies seront abondantes. Et c'est la raison pour laquelle nous, on, nous sommes arrivés ici, dans ces deux quartiers, pour construire cette passerelle. Comme vous voyez, les poteaux sont montés, les gens sont euh, en train de travailler depuis le matin, nous sont depuis 6 heures. Le changement, c'est le RPG, le RPG, c'est le changement. Le changement passe par par, par, par la construction de ce genre d'infrastructure, parce que c'est une infrastructure. D'accord Elle participe au développement de ce coin-là. Ils sont nombreux, ces jeunes, comme dit Marcel Madungo et ses amis, qui, avec très peu, essaient de faire de grandes choses et méritent des encouragements et du soutien.